L'objectif de cette séquence sera double. D'abord, un exercice de programmation sur des compétences de base en langage Python, et d'autre part, une révision de connaissances de base en génétique moléculaire relative à la traduction d'un ARN messager en polypeptide. Il s'agit essentiellement d'un prétexte à évoquer ces deux thèmes et non d'une véritable application de bioinformatique. Des approximations parfois un peu sévères seront utilisées. La séquence servira dans une leçon donnée au niveau de l'enseignement secondaire. Nous allons simuler par ordinateur la fabrication d'un polypeptide à partir d'une molécule d'ARN messager au niveau d'un ribosome en utilisant les notions de chaîne de caractères, liste et, dans un dernier temps, celle de dictionnaire en langage Python. Voilà, cela étant dit, passons maintenant au cœur du problème. Va beaucoup nous occuper dans cette séquence le code génétique. Le code génétique qui est donc ce système de correspondance entre des triplets de base de la molécule d'ARN et la protéine correspondante, ou plus précisément les acides aminés de la protéine correspondante à l'ARN messager. L'ARN messager qui pourrait par exemple avoir la structure indiquée ici, sous forme de chaîne de caractères, mais nous reconnaissons donc A, C, A, les, les trois bases adénine, cytosine, adénine, suivie de cytosine, adénine, uracile, et ainsi de suite. Nous avons ainsi, sur cette illustration, une série de 24 bases que l'on peut grouper en triplets de bases, et nous avons un total de 8 triplets de bases. Alors nous allons utiliser ce petit exemple de molécules d'ARN messager fictif, très court évidemment, mais ça nous suffira pour comprendre le principe. Nous pourrons après travailler avec des molécules beaucoup plus grandes. Que signifie dans le monde des polypeptides, que signifie ACA Et Bien, Pour cela, il faut que nous utilisions le code génétique, le code génétique qui est souvent représenté sous forme de tableau à trois entrées. Première entrée, la première base d'un codon, la première base d'un triplet. J'emploierai indifféremment les deux termes, codon ou triplet. Alors la première base de ce premier triplet est A, donc je viens chercher dans la colonne la première base, le A, qui me désigne donc l'ensemble de cette ligne que j'ai encadrée au total de rouge comme étant candidat pour... Euh, me permet de trouver l'acide aminé correspondant au codon ACA. Vient ensuite la deuxième base, qui est C, la deuxième base qui est C, qui me désigne cette colonne comme étant réceptrice du candidat acide aminé. Alors ici c'est très simple puisque à l'intersection des deux, nous n'avons pour, pour chacun des codons, nous n'avons que le même acide aminé, donc ce sera forcément la tréonine. Mais en principe donc on regarde alors ensuite le troisième, la troisième base du codon, A, et en réalité, donc, nous devons trouver ici, à l'intersection de l'ensemble des, des trois lignes, en quelque sorte, nous devons trouver la tréonine THR. Donc, ACA correspond à la tréonine, vous pourriez faire l'exercice pour les autres, j'imagine que cela a été fait au cours de biologie, et donc vous n'aurez aucune peine à trouver que CaU correspond à l'histidine et ainsi de suite. Voilà pour ce préalable de biochimie. Passons maintenant à la programmation au langage Python. J'ai repris exactement la même molécule d'ARN messager. J'ai distingué cette fois-ci les 8 triplets, en commençant par 0, bien sûr, comme on fait en informatique. Et j'ai distingué les 24 symboles de 0 à 23, 24 lettres, qui correspondent chacune à une base de l'acide ribonucléique messager. Voilà, et en langage Python, j'ai donc écrit que cette séquence, l'ARN messager contient une séquence de base, cette séquence, ça me paraissait être un bon nom pour désigner cet ensemble, séquence égale, et puis la succession que vous trouvez exactement en haut, j'ai mis exactement la même chose. Bien, à partir de là, que peut-on faire mais on peut par exemple extraire des morceaux de cette séquence. Si par exemple je souhaite extraire le premier codon, le premier triplet, que vais-je faire dans la syntaxe du langage Python Je vais demander d'extraire de la variable séquence les caractères, depuis le caractère numéro 0 jusqu'au caractère numéro 3, attention, au numéro 3, exclu. Donc je vais prendre le caractère 0, 1, 2 et 3 exclus, donc je me limite en réalité à 0, 1 et 2, et bien sûr, print séquence 0,3 me donne ACA, qui est bien le premier codon. Je peux refaire l'expérience avec 3 à 6 bien sûr, vous verrez que cela donne CAU et je peux continuer ainsi très longtemps. Ce principe est très simple. Maintenant, essayons de rendre ça un peu plus abstrait. Qu'en est-il si je vous demande maintenant d'extraire le énième codon Imaginons que je vous demande d'extraire le codon de numéro 2, n égale 2. Qu'allons-nous faire Quelle sera la syntaxe Comment faire si je ne donne plus des chiffres, mais je vous donne la valeur N, qui pourrait être n'importe laquelle. Quelle sera la syntaxe pour extraire le n-ième codon Je vous laisse réfléchir un instant, je vous conseille de mettre la vidéo en pause. Alors, pour extraire le n-ième triplet, le n-ième codon, que va-t-on faire On va prendre le numéro du codon, donc, je vous avais dit pour illustrer, on va prendre le codon de numéro 2 le codon numéro 2 n égale 2 je multiplie 2 par 3 ce qui donne bien sûr 6 donc je sais que je vais commencer à extraire à la position 6 et puis je vais aller jusqu'à la position n fois 3 2 fois 3, 6 plus 3, 9 exclu donc je vais extraire le codon AUC voilà pour le principe. Maintenant, il se fait que nous allons devoir beaucoup extraire. Chacun des codons doit être extrait pour être décodé. Et sur une vraie molécule d'ARN messager, ça peut être évidemment des milliers de bases à décoder. On ne va pas faire ça à la main. On va inventer une fonction. Une fonction pour découper l'ARN messager. Une fonction que l'on va rappeler à de nombreuses occurrences, donc, c'est intéressant d'imaginer une fonction. On va gagner beaucoup de temps grâce à cela. Alors, je veux une fonction qui servira à extraire le n-ième triplet de base de ma molécule d'ARN messager. J'ai pour ambition d'écrire une fonction qui va extraire le n-ième triplet, le n-ième codon. Comment faire Quelles sont les informations dont la fonction aura besoin pour pouvoir extraire le n-ième triplet. Donc vous devez imaginer les fonctions comme étant une machine, une machine dans laquelle on va introduire des informations et qui va nous en sortir une autre. Quelles informations faut-il introduire dans cette machine Nous imaginerons le comportement à l'intérieur de la machine après. Quelles informations doivent être introduites dans la machine pour que elles nous sortent finalement le énième codon de notre acide ribonucléique messager. Je vous laisse réfléchir quelques instants encore. Mettez la vidéo en pause et notez vos réponses. Donc finalement, de quoi notre machine à découper l'ARN messager a-t-elle besoin Elle a bien sûr besoin de la séquence, amine, pardon, la séquence de base de l'ARN la messager et elle a besoin du numéro du triplet que nous souhaitons. Je pense que tout cela est assez évident. Alors, comment allons-nous maintenant écrire notre fonction Cela commence par la ligne de définition, dans laquelle nous allons donc commencer par le mot-clé « def », qui veut dire « ceci, c'est la définition de la fonction ». Puis, nous donnons un petit nom à cette fonction. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, moi je trouvais que ex triplet était un, un nom suffisamment explicite, car la fonction va servir à extraire des triplets de la séquence de base de l'acide ribonucléique messager. Donc nous avons dit que la fonction avait besoin de la séquence d'ARN messager, donc en fait cette chaîne de caractères qui est là. Et. La fonction a aussi besoin du numéro du triplet à extraire. Bien sûr, la ligne se termine par un deux points, comme d'habitude. Alors, comment va fonctionner maintenant la machine Voyons voir l'intérieur de la machine, maintenant que nous savons ce qui va y entrer. Comment allons-nous extraire le n-ième codon dans la machine Alors que nous avons à notre disposition la séquence et le numéro n du codon. Ce que je vous propose de faire, c'est de voir dans la chaîne de caractères où se trouve le début du codon. Le début du codon en termes de caractères. Parce que je vous rappelle que donc notre molécule d'ARN messager est codée dans une chaîne. Pour l'instant, nous n'avons accès qu'à la chaîne complète. Où se trouve le début Alors. Mettons une valeur sur n, imaginons que n soit égal à 3. Donc, nous savons si n est égal à 3, que le début est ici. Et le caractère du début, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, pour le codon numéro 3, cela commence au numéro du codon x 3. Et où se trouvera la fin ben, Un peu plus loin. Combien de caractères plus loin Trois caractères plus loin. Donc, finalement, si je veux extraire le triplet, j'appelle ce, cet ensemble de trois caractères que je veux extraire, je l'appelle triplet. Alors, comment est-ce que je l'extrais De la séquence, la séquence qui est là, la séquence que j'aurais introduite dans la fonction. J'extrais, depuis début, on avait dit, si c'était 3, ça ferait 3 fois 3, 9. Depuis, 9 jusqu'à début plus 3, jusqu'à 10, 11, 12, exclu. Donc, je vais extraire G, C, A, si N vaut 3. Si N vaut 5, tout le monde peut comprendre très facilement que je vais extraire C, C, G. Donc ceci est un peu plus abstrait que ce qu'on avait fait à la diapositive précédente où on avait mis des chiffres, mais ici c'est bien plus général. Donc finalement, la fonction va retourner, renvoyer le triplet que nous avons extrait maintenant de la chaîne de l'acide ribonucléique messager. Nous avons cette fonction. Comment allons-nous faire pour l'utiliser Normalement, vous devriez savoir faire cela. Donc j'ai la fonction. Si vous avez l'occasion maintenant de taper sur un clavier l'ensemble du texte de la fonction, cela pourrait être utile. Cette fonction qui sert donc à extraire des triplets. C'est exactement ce qu'il y avait à la page à l'écran précédent. Comment allons-nous appeler cette fonction Si par exemple la séquence... Est, est, contient A, C, A, C, A, U, c'est exactement ce qui est tout dessus Alors, l'appel de la fonction va se faire print, par exemple, extra triplet, c'est le nom de la fonction, puis la séquence. Alors, était-il nécessaire que les deux noms soient les mêmes En fait, non, absolument pas. J'aurais très bien pu appeler ceci euh, strumpf et puis alors, donc, print extriplet triplet de strumpf qui représente alors la chaîne d'ARN messager, ou bien j'appelle ça ARN messager pour faire plus scientifique, plus savant. Bien, si je veux maintenant extraire le triplet numéro 1, c'est-à-dire celui-ci, hein, pas le premier, hein, le premier c'est le numéro 0, si je veux extraire le triplet numéro 1, voici la syntaxe, et c'est bien CAU qui doit sortir. J'espère que vous avez fait le test. Comment faire maintenant pour extraire le triplet numéro 7, le codon numéro 7 eh bien, avec notre machine à découper l'ARN messager, c'est facile, on a la réponse immédiatement. Donc, aucune difficulté. Alors, maintenant que nous avons notre machine à découper les molécules d'ARN messager, je vous propose un petit résumé des épisodes précédents, histoire d'avoir les choses bien au clair dans la tête. Nous avons donc une molécule d'ARN messager qui est codée dans une chaîne. Nous avons écrit une fonction qui permet d'extraire les codons de cette chaîne. Et ces différents codons seront encodés eux-mêmes dans une liste. Et c'est cette liste qui nous servira après à créer la molécule de protéines correspondante à l'ARN messager. On y va on poursuit, parce que maintenant on va entrer dans la programmation, la vraie. Comment faire pour lister les codons, les triplets que l'on trouve dans la molécule d'ARN messager Pour extraire ces triplets, eh bien, nous avons un outil à notre disposition, nous avons donc une fonction que nous allons utiliser. Première hypothèse, imaginons que nous connaissions par avance la longueur de la chaîne d'ARN messager. Bah, dans l'exemple que j'ai pris jusqu'ici, nous avions cette molécule d'ARN messager qui est ici à l'écran. Elle comportait, nous avions dit, 24 bases, soit 24 sur 3, 8 triplets, 8 codons. Eh bien, prenons ce premier exemple pour commencer. Voici notre machine à découper, la fonction def, pardon. Cette fonction va nous permettre d'établir la liste des triplets, qui se trouve dans la molécule d'ARN messager. Pour cela, nous allons devoir parcourir cette molécule d'ARN messager, qui dit parcourir les éléments d'une chaîne, dit bien sûr utiliser une boucle. Utiliser une boucle donc pour couper cette séquence en morceaux de 3. Puisque nous savons à l'avance le nombre de bases à, à travailler dans cette, euh, dans cette boucle, nous pouvons choisir, évidemment, la boucle fort. Et comme nous savons que nous, a, nous avons un ensemble de 8 triplets, nous allons pouvoir faire une boucle fort dans l'intervalle, dans l'étendue entre 0 et 8. Et je rappelle que le 8 n'est pas compris, donc nous allons faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce qui correspond bien au nombre de triplets. Alors, nous allons commencer par extraire le premier triplet. Ce premier triplet sera celui de d'ordre 0, le numéro d'ordre 0. Donc la syntaxe est, pour extraire ce triplet, je vais l'appeler ce triplet, une variable triplet qui va recevoir le triplet. Eh bien, triplet reçoit le résultat de la fonction appliqué à la séquence et pour le codon n, n qui vaut 0 pour l'instant. Le codon 0, c'est bien ACA, c'est ce que la, la fonction va extraire, et puis cette fonction va également ajouter le triplet à la liste des triplets, qui au premier tour était vide mais qui va petit à petit se constituer. Une fois que c'est fait, on peut écrire la liste de triplets. Alors je vous encourage très fort à vous mettre au clavier pour vous persuader que ça fonctionne et surtout pour vous persuader que vous maîtrisez bien la syntaxe parfaite. Donc si vous faites alors un print liste triplet, vous devriez avoir quelque chose comme ceci. Donc ACA, CAU, AUC, GCA, vous pouvez vérifier avec la molécule d'ARN messager correspondante. Voilà, je vous encourage donc à vous précipiter vers les claviers. Et quand c'est fait, après avoir mis la vidéo en pause, retrouvons-nous ici même dans quelques instants. Nous avions là l'hypothèse précédente qui était que nous connaissions à l'avance la longueur de la chaîne d'ARN messager. Je vais prendre ici une deuxième hypothèse. Cette fois-ci, la longueur de la chaîne d'ARN messager n'est pas connue. Et en général, ce sera le cas parce qu'une chaîne d'ARN messager, c'est long de parfois plusieurs centaines de bases. Donc, euh, le cas avec euh, 24 bases de premier exemple est un cas un peu fort simplifié. Donc, que se passe-t-il lorsque le nombre de bases de la chaîne d'ARN messager n'est pas connu En réalité, le problème n'est pas très différent. Avançons à petits pas. Comme tout à l'heure, dans l'exemple précédent, nous allons pouvoir initialiser une liste de triplets qui va petit à petit recevoir les différents codons que nous aurons sortis de notre molécule d'ARN messager. Alors ici, j'ai pris une molécule peu différente de la première, et surtout un peu plus longue, histoire de vous décourager de compter les bases. Comment connaître malgré tout le nombre de bases sans les compter une à une sur un écran Bon, on peut utiliser quand même les fonctionnalités du langage Python qui propose la fonction len qui s'applique aux chaînes de caractères. Et donc, pour connaître la longueur de cette séquence de base, je peux simplement utiliser la fonction len. Et ici par exemple, je dis voilà, je vais mettre dans la variable long le contenu de ce que ramène la fonction len sur la séquence. Alors ici, je ne sais pas combien ça fait, je ne les ai pas comptés, mais nous avons une possibilité de savoir quelle est cette longueur. Seul le système informatique doit le savoir, d'ailleurs. à moins que nous demandions, évidemment, de l'imprimer. Alors, si nous connaissons la longueur de la chaîne, est-ce que nous pouvons aussi connaître le nombre de triplets Alors, Ça, c'est évident. Si on a la longueur de la chaîne, on sait bien qu'un triplet constitue trois bases, donc le nombre de triplets, c'est la longueur divisée par 3, et ici j'ai décidé d'appeler euh, nt, une variable qui va recevoir cette valeur du nombre de triplets, donc la longueur divisée par 3. Mettons tout cela dans le programme, la longueur c'est l'n de séquence, nt reçoit longueur divisée par 3, alors il se fait que en, dans le langage Python, lorsqu'on fait une division, euh, le résultat de la division est un réel, et... Nous avons besoin dans la suite d'une variable entière pour NT. Elle doit être un entier. Donc ici, j'ai fait un transtypage de manière à être sûr que l'on sur 3 est un entier et pas un réel comme il sortira vraiment de cette division. Je vous engage éventuellement à essayer sans le, le transtypage. Vous verrez, le programme ne fonctionne pas dans la suite sur la boucle puisque nous allons ici aussi utiliser une boucle for. En fait, quand je dis que la, la longueur de la chaîne d'ARN n'est pas connue, bah, elle est facile à connaître. Et donc, en gros, nous nous retrouvons dans le même cas que le cas précédent. Sauf que, tout à l'heure, on avait dit « for n in range 0 à 8 », maintenant, c'est NT. Alors, la fonction range demande des entiers. 0 est un entier, NT est un entier. Si vous aviez essayé ici avec un réel, ça n'aurait pas fonctionné. Bien Ensuite, bah, le reste du programme est exactement le même que tout à l'heure. On va extraire de la séquence le codon N, ça commence par 0, et puis ça fera tous les autres. Donc, on va aller assez rapidement là-dessus. Maintenant, nous faisons à la peine et puis nous faisons le print, et vous avez alors bah, quelque chose d'un peu plus long, mais normalement, vous devez sortir cette séquence-là. Voilà, je vous encourage de nouveau à réaliser la même chose sur vos claviers pour vous persuader que tout va bien et que vous comprenez parfaitement la syntaxe. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour introduire une nouveauté. Alors la nouveauté, en fait, n'en est pas une puisqu'on en a parlé dans une vidéo précédente, le dictionnaire génétique. Alors ici, je vous ai mis une version complète du dictionnaire génétique qui dérive en réalité euh, du code génétique que je vous ai montré sur euh, la première diapositive de ce diaporama. Donc ici, j'ai une variable que j'appelle « dicogène » et que j'initialise comme étant un dictionnaire. La notion de dictionnaire, normalement, vous est connue maintenant. Il s'agit ici d'un dictionnaire vide mais un dictionnaire que je vais remplir petit à petit avec les différentes valeurs du code génétique. Donc dans le tableau du code génétique, que vous avez probablement à votre disposition, vous verrez que le triplet UUU fait la correspondance avec la phénylalanine, l'acide aminé phénylalanine. Vous verrez dans votre tableau du code génétique que le codon UUA fait la correspondance avec la leucine, et ainsi de suite. Alors je vous mettrai évidemment ce dico génétique à votre disposition, je ne vais pas vous demander de le retaper, 64 lignes plus celle d'initialisation, c'est un travail un peu fastidieux qui n'est pas très intéressant. Et donc, le fonctionnement du dictionnaire génétique, donc si on a ce dictionnaire qui est, définie de cette manière-là, donc ici j'ai abrégé un peu. Après, une dicogène UUA UUA est un triplet de l'ARN messager, correspond à l'acide aminé leucine, et UUU correspond à la phénylalanine. Alors, une fois que nous sommes d'accord avec ça, nous pouvons essayer de voir comment nous pouvons utiliser cela pour faire maintenant la conversion de l'ARN messager en polypeptide grâce nos connaissances en langage Python. Alors, une méthode possible, ce serait donc de parcourir la liste des triplets. Ah, nous avons maintenant à notre disposition la liste des triplets. Nous n'avons plus seulement la chaîne toute simple d'ARN messager. Nous avons déjà progressé. On va parcourir cette liste des triplets, un à un, et utiliser le dictionnaire génétique de la diapositive précédente pour convertir chaque triplet en acide aminé, enfin convertir, on se comprend, pour faire la correspondance avec l'acide aminé qui va avec le triplet. Puis, on va lier tous ces acides aminés dans une nouvelle liste, et cette nouvelle liste nous permettra de voir le polypeptide correspondant à l'acide ribonucléique messager. Voilà, êtes-vous prêts pour cette mission On y va. Le polypeptide donc sera codé dans une liste, je vous propose de l'appeler polypep, si ce nom vous intéresse ne vous plaît pas, vous le changez, moi je garde ce nom là. Alors j'initialise donc une liste, une liste vide, et dans cette liste vide je vais commencer à ajouter des éléments. Donc vous vous souvenez de la syntaxe, on ne va pas l'utiliser tel qu'elle hein donc simplement c'est un rappel ici, et on ajoute donc des acides aminés dans la liste. Mais d'où viennent les noms des acides aminés Ben, ils viennent quelque part de l'ARN messager. Comment Donc cette liste vide va nous donner ce polypeptide, un peu court encore, mais voilà, ça donne une idée. Bien, alors, allons-y. Nous avons la liste des triplets. Elle est là. C'était la, la, la première euh, liste de triplets, hein, la, la simple avec euh, 8 triplets. Vous le ferez avec un nombre plus impressionnant de triplets après, si vous le souhaitez. Puis après, il nous faut tout le dictionnaire génétique. Attention, il nous le faut dans son ensemble. Ici, pour ne pas surcharger la diapositive, euh, j'ai très vite abrégé. Donc, il vous faut l'ensemble du dictionnaire génétique à cet endroit-ci. Puis, nous allons parcourir la liste des triplets. Nous allons la parcourir... Triplet par triplet pour déterminer quel est l'acide aminé correspondant à chacun d'eux. Pour ça, on va à nouveau utiliser la même méthode, c'est-à-dire on va commencer par s'enquérir de la longueur de cette liste de triplets. Quelle est cette longueur, ici, de cette liste de triplets Alors, avez-vous la bonne réponse Bien sûr, c'est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triplets de longueur. C'est bien le nombre de triplets qui compte. Donc, ici, la longueur sera de 8. Alors, notre polypeptide, nous commençons par dire qu'il est vide. Il n'y a rien dans notre liste de polypeptides. On n'a pas encore mis d'acide amide dedans. Et puis, on va parcourir toute la liste des triplets, 1 à 1. Pour le premier triplet, nous le trouvons dans la liste de triplets indice n. La liste de triplets indice n, quand n vaut 0, c'est ACA. Et nous cherchons ensuite la correspondance grâce à notre dicogénétique. Quel est l'acide aminé correspondant à ce triplet Donc, la syntaxe pourrait être quelque chose comme dicogène, crochet, apostrophe ou guillemets, ACA, fermez l'apostrophe ou les guillemets. Mais ici, j'ai remplacé ACA par triplet. Et triplet qui contient ACA. Et une fois que c'est fait, j'ajoute au polypeptide l'acide aminé correspondant. Puis, je vais faire un print de la liste des triplets et un print du polypeptide et vous aurez à ce moment-là la correspondance entre la molécule d'ARN messager et la molécule de polypeptide. Alors je vous laisse travailler là-dessus, je n'ai pas été plus loin, enfin, le programme fonctionne si vous l'utilisez comme tel, mais réfléchissez un petit peu lorsque vous travaillez et vérifiez que vous maîtrisez parfaitement la syntaxe et que vous comprenez parfaitement comment fonctionne ce programme. Bon travail